Bonjour, euh, mesdames et messieurs de la presse. Bonjour, euh, chers euh, concitoyens. Vous pouvez me suivre à travers euh, ces hommes et femmes qui vont relayer euh, cette conférence de presse. En fait, euh, nous l'appelons parce que nous sommes un peu étonnés. Devant le fait que, depuis que la vision du 12-12-15 a commencé, nous avons comme l'impression que nous sommes les seuls à entrevoir à travers cette vision l'action de Dieu dans notre pays. Et nous, nous le disons pourquoi Nous le disons parce que, malgré tout ce que les chrétiens font. Non seulement le, le reste des Cabonais n'adhèrent pas, ce qui est leur droit d'ailleurs, mais le fait de constater que même les, les chrétiens, les gens qui croient en Christ, les gens qui sont censés annoncer euh, les... les les valeurs de Christ dans notre pays attachent peu d'importance à ce qui se fait. C'est tellement que vous avez remarqué, depuis le 12 décembre 2015, les stèles les plantées euh, à l'entrée à l'entrée de la ville de Libéride, à chaque sortie, j'allais dire, donc au 13, au PK13, à Ouendo et ici à Okara, nous, avons, nous y avons implanté des stèles prophétiques. Que disent ces stèles prophétiques Ces stèles véhiculent un message. Et ce message, nous l'avons reçu depuis le 30 août 2014. Il a été matérialisé le 12, 12 2015, comme vous le savez. Et d'ailleurs, derrière nous en haut, vous voyez comment ça se présente. En fait, notre pays a besoin de Dieu. Ce pays a besoin de Dieu par le comportement de ses habitants, ces habitants qui ne reconnaissent pas toutes les bénédictions que ce Dieu a données à notre pays, ces habitants qui ont trouvé bon de tourner le dos au Créateur. Comme nous ne pouvons pas faire comme tout le monde, nous nous sommes dit qu'il était mieux important et judicieux d'oublier au Créateur. Parce que si celui qui vous parle le fait aujourd'hui, c'est pas sa grâce particulière. C'est parce que Dieu m'a fait grâce de vivre jusqu'à présentement. Le demain, le futur n'appartient pas. Le futur lui appartient. Et aujourd'hui, c'est le lieu à travers vos média, à travers la colonne de vos canards, d'expliquer aux Gabonais la nécessité de pouvoir revenir à l'éternel, sans lequel nous allons connaître encore de lendemain à ce son impérieux. Je vois tout le monde dans les églises, utiliser la Bible. Ce qui est une très bonne chose. Mais, mais, mais nous questionnons de la manière dont les autres comprennent les Écritures. Parce que devant ce qui se passe dans notre pays et qui n'interpelle aucunement ceux-là qui sont censés véhiculer la bonne nouvelle, je dis il y a un problème. Aujourd'hui, nous sommes taxés de faire, non seulement de faire de la politique, mais de s'opposer à l'autorité établie. Je suis désolé, c'est pour cela que nous nous avons fait venir, c'est pour vous de montrer par accrucider que quiconque croit en Jésus-Christ devrait croire que ce que nous faisons est de lui. Ici, j'ai pris la peine de noter quelques passages qui expliquent notre posture. Dieu nous a dit, en 2014, de l'élever sur le Gabon, afin que, en l'élevant, en le glorifiant, qu'il puisse faire du Gabon le pays que lui-même a conçu, avant qu'il ne le soit. Avant que, nous <coughs> avant que ce Gabon ne soit celui que nous sommes aujourd'hui les habitants. Dans la Bible, nous voyons que la parole de Dieu nous parle d'un livre appelé « Apocalypse ». Ce livre qui est appelé « Apocalypse » Et je voudrais, s'il vous plaît, pour la bonne suivi comme mon boucle la porte pour que nous ne soyons pas dérangés parce que ce que je dis est très important et de sur quoi je suis en direct. Je vous remercie. Donc, dans l'Apocalypse, nous voyons qu'il y a un merveilleux chapitre appelé Apocalypse 12. Et à ce chapitre, à partir du verset 12, la parole de Dieu, au verset 12 la parole de Dieu, nous recommande de nous réjouir. Pourquoi nous devons nous réjouir? Nous devons nous réjouir parce que la prophétie qui a été faite dans Genèse, chapitre 3, qui parlait de la femme, qui parlait du fils de la femme, est pratiquement en phase de son accomplissement. Dans la vision, dans ce chapitre, j'allais dire, la, la parole de Dieu parle de quelque chose. Quelque chose qui s'est produit avant l'apparition de l'homme. Sur terre, et le port précédent, immédiatement, le retour de Christ. En tant que roi, de roi, de seigneur, de seigneur. Donc quelque chose qui s'est produit avant l'apparition de l'homme. Entre l'apparition de l'homme, j'allais dire, l'homme qui euh, euh, appelé Adam, et le retour de son fils qui lui est appelé le second Adam. Donc, ce qui s'est produit, ce qui se produit là maintenant, c'est ce que décrit Apocalypse. Et dans ce chapitre au verset 1, il est parlé de trois symboles. Trois symboles, notamment la femme, ensuite le fils de la femme, et enfin le dragon, c'est pas ancien, ou le diable. Donc, les chrétiens vont certainement regarder leur Bible et attester que ce que je dis est fondé ou pas. La femme qui symbolise Eve dans l'Ancien Testament a été donc trompée, fourvoyée par le diable. Appelé serpent ancien dans l'Apocalypse, chapitre 12. Appelé Satan. Donc, le fait que, ce à l'époque, cet ange se ce soit retiré et qu'il ait eu à combattre avec les anges de Dieu, dans l'ange euh, euh, suprême de Dieu, Est le début, le début de ce que nous vivons. Parce que je disais que euh, au, 12, au chapitre 12 de l'Apocalypse, verset ben, 12, la Bible nous recommande de nous réjouir. Mais la vision que nous avons reçue, euh, comme je disais, Apocalypse symbolise pratiquement toute la Bible. La vision que nous avons reçue nous parle de la sortie de la délivrance du pays la délivrance du Gabon qui est inhérente à la délivrance que Dieu a accordée au peuple de lui, le peuple d'Israël le Gabon ne pouvait pas connaître ce qu'il vit si Adam et Ève n'avaient été fourvoyé par le diable à désobéir à Dieu c'est donc l'effet de cette désobéissance que nous subissons aujourd'hui mais pour en sortir il faut mettre en pratique les recommandations que Dieu a données parce que chaque mal a son remède chaque maladie a son remède. Le remède pour que le Gabon sorte de cette situation que nous vivons se trouve en Dieu. Amen. Et c'est donc en Dieu. Et c'est sur un symbole que nous appelons le symbole prophétique. Le symbole signifie le signe, l'adaptation d'une image le rappel de quelque chose qu'on ne touche pas ou bien qu'on ne touche plus et c'est ce symbole que nous appelons symbole prophétique le symbole prophétique est donc si vous voyez 12-12 rappelle la, la, la, la, le, le chapitre autrement dit le moment, l'heure que Dieu a parlé à Moïse il a dit à Moïse d'aller est sorti son peuple qui était en esclavage. Dans Exode chapitre 12, verset 12, Dieu dit, je passerai sur l'Égypte. Et lorsque je passerai sur l'Égypte, si je vois les portes qui porteront le sang de Jésus-Christ, autrement dit, à l'époque, c'était le sang de l'agneau, à l'époque de Moïse, le sang de l'agneau, je n'entrerai pas, je n'apporterai pas la mort dans ces maisons-là. Et dans la nuit, Dieu est bel et bien passé. Et les portes des maisons du peuple d'Israël, où il y avait le sang de l'agneau, ils n'ont pas de pleurer. Les victimes. Les victimes ont été comptées dans les maisons des Égyptiens qui ne connaissaient pas de quoi on parlait. Et cette, euh, cet acte a poussé le pharaon de l'Égypte à libérer le peuple de Dieu. Et c'est pour cela que vous voyez, nous avons mis sur euh, ce, ce symbole prophétique 12-12. Ça rappelle le 12, le 12 euh, que je vous ai parlé dans Exode 12, au verset 12 qui parle de cette euh, immolation de l'agneau. Le 12 aussi nous, nous rappelle déternom. 12, au verset 12. 12-12. Le 15 là, c'est l'année que nous avons rêvé Jésus sur le prix. Le Trénom 12. Au verset 12 dit, régissez-vous dans le pays que vous aurez trouvé le pays que le Père vous a promis. Et nous le disons parce que nous sommes ce pays-là. Nous sommes ce pays-là, Bon, je réserve les, les, les passages bibliques, j'ai pris la peine de les noter. Ici, je réserve si questions il y en a il y aura, je pourrais vous la donner, je suis d'abord obligé de, de, de vous exposer euh, euh, le contexte de notre trouvage. Et vous voyez que ici, ce symbole-là, il est en rouge, ce rouge se présente, puisque c'est un symbole, ce rouge représente le sang qui a été versé et barjonné sur les lenteau. Le cordon que vous voyez là représente ce que vous trouverez dans Josué chapitre 6 où la prostituée a été sauvée à cause de la foi qu'il a marquée dans l'action de Dieu à travers son peuple qui venait attaquer Jéricho. Et je vais aller droit au but, puisqu'il est question de vous parler de la journée euh, du 30 euh, avril, que nous allons faire un culte d'action de grâce. C'est pour ça que je vous fais cette petite genèse pour vous situer un peu dans le contexte de nos journées d'action de grâce. Donc une fois que cette vision a été euh, mise sur pied, vous voyez les chrétiens de notre église sillonner les quartiers dans tous les pays avec ça pour parler de Jésus-Christ. C'est pour interpeller tout un chacun à revenir à cet acte que Jésus a posé à la croix. Parce que avec Moïse, il était question de l'agneau. Mais avec nous, il fallait que l'agneau devienne humain pour poser un acte humain qui délivre les humains. Et cet acte a été posé par Jésus-Christ. Tout à l'heure, si on me posera la question là-dessus, je vais vous donner en détail, bah, avec le verset biblique à l'appui, euh, pourquoi nous parlons de l'agneau euh, que Jésus-Christ, l'agneau qui préfigurait Jésus, que Jésus-Christ lui-même est venu à attesté par son accomplissement. Donc, le sang qui avait coulé avec, à l'époque de Moïse, à l'ère de Moïse, c'est le sang de Jésus qui a coulé à Jérusalem, pour nous, à notre ère. Et c'est pourquoi nous les représentons. Et maintenant, je vais vous dire comment ce sang-là est toujours d'actualité aujourd'hui. Parce qu'il n'est plus question seulement que de l'Église internationale de Nazareth, il n'est plus question que des prophètes qui nous viennent, des prophéties qui nous viennent de l'étranger, mais il est question des actes que nous vivons au Gabon. Récemment, en janvier, fin janvier, Dieu s'est révélé à nous ici, plus particulièrement, il a parlé par ma bouche. Donc, d'abord, le 31 décembre, il disait que cette année, il va agir. Mais quand Dieu prenait sa réaction, son peuple devait être content, sauf si on se met en opposition à ce qu'il fait. Et nous sommes restés contents en attente de sa réaction. Et fin janvier, il nous dit le 25 février, il faudrait que les gens sortent pour me louer, c'est Dieu qui parle, par ma bouche. Amen. Pour me louer et nous avons tenu le 13 lundi 13 euh, février une réunion parce que ce que je vous dis et ça s'est déroulé pendant deux cultes successifs de 5 le 12 et le 13 on a tenu une réunion avec les leaders des autres églises qui avaient approuvé hein, le fait de le faire mais aucun ne savait que si Dieu parle, c'est pour nous prévenir d'une situation. Dieu n'agit jamais sans avoir averti ses serviteurs, les prophètes, c'est ce qui est écrit. Mais comment est-ce que, quand quelqu'un parle de choses qui se réalisent, on, on, on ne peut pas le suivre? Peut-être parce qu'on se dit que Dieu ne peut pas l'utiliser. La, la, la, la, la raison pour laquelle nous vous avons appelé, c'est pour interpeller ceux qui savent que Dieu existe, ceux qui ont la crainte de ce Dieu-là, afin de s'élever, afin de mettre en pratique ce que Dieu nous demande de faire. Parce que si on ne le faisait pas, ce qui va nous arriver ne sera plus du fait que euh, Dieu ne nous a pas avertis. Donc, le, le, le, le 5, le 12 février, Dieu nous a averti par des prédications que le 25 février nous devions sortir. Parce que à partir du 1er mars il devait se passer des choses anormales dans notre pays. Ça a été annoncé et c'est diffusé. Certains parmi vous sont venus ici et m'ont pris euh, dans leur euh, colonne. Ça a été écrit voilà que le 25 que nous l'avons fait, d'autres n'en ont pas fait. Le 9 mars, nous avons eu le naufrage du bateau. C est un miracle. Puisqu'il y a eu des morts là-bas, vous avez vu la ruée qu'il y a eu au port mort. La raison pour laquelle nous vous appelons, c'est justement pour parler aux gens de ce qui s'est passé. Est-ce qu'il va falloir encore une affaire où il y a des nombrements pour que les avec le naufrage du bateau estelle miracle. nous avons vu ce qui s'est passé dans le pays. Vous avez tous relayé l'information. Nous étions tous là-bas. Nous avons tous fait des dons. Mais Dieu nous dit que nous devons implanter l'Estelle les dans tous les pays et surtout du nord au sud avant le 31 mars. Nous nous sommes déplacés, on a été à Oyem, nous avons implanté la de d'Oyen, nous sommes partis avant le 31 mars à Francelier au sud pour implanter la de Francelier. Les travaux de cette implantation ont duré trois jours. Pourquoi Mais pour la simple raison que la stèle qui a été fabriquée à Libreville ne nous est pas parvenue à temps à Franceville. Donc on était obligé de commencer par l'implantation du socle avant le 31 mars pour obéir justement à cette volonté et continuer pendant trois jours à planter les pieds de la stèle et la pancarte elle-même les deux. les deux, justement. Il y a eu trois accidents ferroviaires. Au cours de ces accidents, le train qui transportait près de 400 passagers, puisque si je dis bien le non, c'est parce qu'on l'a invité à Franceville, n'a déploré aucune victime. Alors, vous voyez, quand nous avons perdu 34 personnes, nous nous sommes rués au port mort. Il y a eu des chrétiens qui se partaient là-bas, qui veillaient même, nous avons tout apporté, nous avons eu à faire des selfies, nous avons eu à parler de Dieu là-bas, régulièrement. Pendant combien de jours, je pense même presque un mois. Mais quand Dieu épargne près de 400 personnes qui étaient à bord du train n'a pas de progrès, une seule victime je, je suis désolé je ne vous attaque pas mais j'ai pas tellement lu j'ai pas tellement lu dans vos colonnes j'ai pas tellement vu les gens parler de la gloire de dieu parce que dieu a épargné 400 personnes est ce que vous voyez l'ingratitude des Gabonais? même les gens qui étaient à bord de ces trains, c'est ça avril nous avons implanté la stèle de Franceville nous avons commencé à l'implanter le le 30 par enfin, le sort et le 2, on a terminé l'implantation de la stèle de Franceville mais vous voyez je, je, si vous avez vu sur Facebook et autres vous avez vu que nous avons fait le marché à Franceville mais aujourd'hui Presque à la fin du mois d'avril, nous devions glorifier ce Dieu. Mais parce que nous étions aussi attendus en Guinée équatoriale que nous avons programmé cette culte d'action de grâce le 30 ce mois. Parce qu'il fallait le faire quand même ce mois. Donc c'est la raison pour laquelle nous vous appelons pour interpeller les autres à venir se joindre à nous. Ou à le faire dans les églises au moins. Rendre grâce à Dieu d'avoir épargné ces 400 personnes environ. Yes. Je le dis, je ne suis, suis pas parti le compter, je n'en ai même pas besoin. Mais je crois en celui qui m'a parlé. Parce qu'il m'a même dit que son fils, lui aurait dit que le monsieur qui était chargé de guillonner le train, N'a pas compris pour, pour, comment il a fait pour faire passer le, le train marchandise avant celui qui transportait le voyageur. Et, et quand vous regardez, c'est pratiquement le même, euh, la même chose qui s'est produite, qui s'est produite avec euh, le naufrage du bateau, Esther Miracle. Le type qui est parti sauver, le, le commandant qui est parti sauver le naufragés, lui, il allait ailleurs, il n'était pas prévu pour lui d'aller secourir ce qui était en train de, de ce qui était en train de, de, de, de se moyer, on peut le dire, ce qui, euh, était en train de, de, de, de se noyer dans le naufrage. Dieu a encore utilisé, au niveau du, du, du, du chemin de fer, quelqu'un comme sa volonté. Mais ça, c'est la main de l'éternel. Dimanche dernier, je pouvais dire, sous-vérifier, si qu'avant dimanche, le dimanche qui viendra le 30, nous aurons encore d'autres témoignages. Je l'ai dit le dimanche 23, le lundi 24. Dieu a encore épargné les vies humaines dans un bus qui est tombé euh, dans de l'eau euh, sur la route d'une Alors, mais comment les gens peuvent être aussi insensibles devant des situations comme celle-là Dieu parle avant et à ceux qui vous prouvent par A plus B, que ce qu'il a dit est la vérité. Mais comment ne pas le louer, ce Dieu-là Comment ne pas le remercier Et c'est pour cela que le 30 prochain, vos lecteurs, vos auditeurs, vos téléspectateurs sont invités à nous rejoindre pour célébrer ce culte d'action de grâce pour ceux qui sont à libré à Ocala, pour ceux qui sont à l'intérieur du pays, dans les églises internationales de Nazareth. Parce que euh, je crois pour ma part, que ceux qui le feront, puisqu'il y a des preuves. Ce que j'ai parlé hier, ce que j'ai parlé en février, vous pouvez les retrouver dans les, les, les médias. Donc, ce n'est pas du mensonge. C'est ça la vérité. c'est c'est de Dieu. Voilà pourquoi nous vous avons fait venir. C'est pour vous parler justement, de cette véracité. Euh, je voudrais maintenant, euh, terminer mon propos en attendant vos questions, puisque c'est une conférence de presse. Je voudrais terminer mon propos en disant ceci. La parole de Dieu dit, soyez fidèles dans les petites choses pour gérer les plus grands. Si nous sommes fidèles à Dieu, si nous le glorifions, pour des petites choses qui nous semblent petites, parce que normalement la vie humaine, si petite soit elle est très importante aux yeux de Dieu. Parce que Dieu a sauvé nos parents, parce que Dieu nous a sauvés de ces accidents. Si seulement les gens peuvent glorifier ce Dieu, il va davantage nous sauver pour des situations futures. Je voudrais dire que les signes dont nous sommes en train de révéler ici sont révélateurs de ce qui va se passer dans notre pays. Si d'autres pensent que ce pays-là va continuer à vivre des découvertes macabres, ce pays-là va continuer à vivre des enlèvements. Des enlèvements, non. Justifier, il se trompe je crois que c'est le temps de Dieu c'est le temps de Dieu élevons le glorifions-le il va faire en sorte que la donne change la donne change dans le sens du vivre ensemble dans le sens de la paix dans le sens du travail dans le sens euh, euh, de la prospérité si vous voulez Aujourd'hui, tout le monde crie, la vie chère, tout le monde crie. On a enlevé ce texte. Hier matin, j'ai reçu ici un pasteur qui venait de Fouramontou, qui est venu parce qu'on l'a appelé que son fils a été tué depuis le 19 janvier, mais il n'avait été informé que la semaine dernière, son grand-fils. Il vient, on va lui montrer. Euh, le corps de son fils à la mort. Et là-bas, ils ont trouvé plein d'autres corps non identifiés. Et le dernier qu'ils ont trouvé saigné euh, euh, euh, ce encore, c'est qu'on venait de le tuer récemment. Ça, c'est un homme de Dieu qui le dit. C'est un homme de Dieu qui le dit. Il était là-même accompagné euh, d'un d'un adjudant de, de Janamé Alors, on voyez un pays comme le nôtre où les jeunes ne vont vivre que de, du stress, de la peur, mais tout cela qui, qui, qui permet tout cela. Mais Dieu le permet parce que nous l'avons rejeté. Nous avons rejeté ces, ces valeurs. Nous avons promis les valeurs qui sont les valeurs du diable. J'ai parlé de lui tout à l'heure, là euh, de ses pensiens, euh, ainsi de suite. Je vous remercie d'être venu. Et nous croyons que vous serez vraiment nos fidèles relais auprès de ceux qui vous suivent. Merci encore. Et bien, je reste aussi disposé à répondre à vos questions si vous en avez.